Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'opportunités. Alors cette présentation, elle est dédiée à qui Trois types de personnes. Aux personnes ambitieuses qui visent tout simplement au succès, aux personnes révolutionnaires qui ont envie de sortir de ces contraintes rigides imposées par notre beau et merveilleux système, mais également aux personnes qui sont épuisées et qui ont tout simplement envie de changer et d'améliorer le style et la qualité de leur vie. Alors pendant ce webinaire, vous allez découvrir trois choses. Les plus grands. Comment les plus grands entrepreneurs de la planète ont su exploiter la naissance de Nouveaux marchés mais surtout ce qui va nous intéresser quel est l'enseignement que nous nous pouvons en tirer enfin ces nouveaux marchés quels sont-ils aujourd'hui et que seront-ils dans un proche avenir mais surtout quelles sont les opportunités commerciales qu'ils ont à nous offrir et enfin ces opportunités qu'est ce que nous devons faire pour pouvoir les saisir et les exploiter ces opportunités surtout afin d'améliorer notre présent mais également notre futur alors commençons par une réflexion très simple. Internet, aujourd'hui tout le monde connaît Internet, mais savez-vous qu'il y a 30 ans, Internet n'existait pas. Et pour autant, aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. Moi le premier, que ce soit dans ma vie privée ou dans ma vie professionnelle, Internet est devenu un de mes outils les plus essentiels à mon quotidien. Pensez à vos parents à la naissance d'Internet ou même encore pire, à vos grands-parents qui ne connaissaient même pas Internet puisque ça n'existait pas. Leur mode de vie était radicalement différent. Aujourd'hui, à notre époque, Internet tient au creux de notre main. Les smartphones ont révolutionné tout simplement notre vie. Ils nous ont ouvert les portes sur le monde. Internet, aujourd'hui, on l'utilise tous les jours. Et c'est sans doute un outil très précieux. Mais la question, est-ce que nous avons compris réellement son vrai potentiel eh bien, je pense que pour la majorité d'entre vous qui êtes présents sur ce webinaire, la réponse, c'est non. Pour d'autres personnes, eh bien, ce n'est pas le cas. Je prends l'exemple des frères Google, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Ces quatre grands entrepreneurs, cinq si on compte les deux frères, eh bien, ont su exploiter justement la richesse qu'avait à nous offrir Internet. Google, c'est parti d'une idée très simple, un simple moteur de recherche. Qui n'utilise pas Google aujourd'hui Pour autant, Google est peut-être un simple moteur de recherche, mais aujourd'hui, il génère un bénéfice de plus de 30 milliards de dollars. Facebook, Mark Zuckerberg, son idée, elle a été encore plus simple, mettre en contact des gens. Il a utilisé un phénomène très simple de l'Internet, la viralité, pour aujourd'hui engendrer 2,5 milliards de dollars. Apple, Steve Jobs qui a révolutionné le monde du smartphone, vous vous souvenez du premier Apple J'en étais un des premiers utilisateurs. Il a innové pour permettre à le plus grand nombre d'entre nous d'améliorer notre vie avec cet outil essentiel qu'est l'Internet en créant des smartphones tout simplement dont la majorité des autres fabricants se sont inspirés par la suite. Amazon, Jeff Bezos, ce mec est complètement révolutionnaire il a tout simplement pensé une idée, encore une fois, très simple. Le e-commerce online. Sa clé, ça a été l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, qui ne commande pas sur Amazon, moi le premier. Amazon, c'est la garantie, la rapidité. Bref, Amazon, c'est le leader européen et mondial du e-commerce online. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le bon moment. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande opportunité. Avec les nouvelles technologies qui changeront notre monde de manière radicale, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle vous devez être prêt vous, à changer. Vous devez accepter de vous ouvrir la mentalité comme l'ont fait à l'époque Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, les frères Google. Parce que sinon, vous ne saurez pas profiter de cette opportunité qui va vous permettre de générer votre propre richesse. Et de n'être plus simple spectateur de la richesse des autres. Je vous prends des exemples de quelques sociétés. Kodak. Qui n'a pas connu Kodak Précurseur de l'appareil photo, surtout des pellicules. Nokia. Nokia. Alors là, les Nokia 3310, ces fameux smartphones qui ont fait succès. C'était mes, mes téléphones du collège. On changeait les coques, tout ça. Est-ce que vous vous en souvenez Nokia qui était... Tout simplement un des leaders sur le marché du smartphone. Et pour autant, aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Aujourd'hui, il se retrouve en bas de la chaîne. Blockbuster, les cassettes vidéo. Alors ça, c'était les, les soirées vidéo. Hein. C'est nostalgique. Les soirées films avec le magnétoscope, etc. Pour autant, qui utilise encore les cassettes vidéo aujourd'hui Pourquoi je vous parle de ces trois sociétés Eh bien, parce que Darwin lui-même l'a déjà dit. Ce n'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente qui va survivre. Pour autant, c'était très intelligent de la part de Nokia d'innover dans des smartphones sans antenne qui pouvaient se personnaliser. C'était très innovant d'innover dans la pellicule. Je parle de Kodak. Ou tout simplement de mettre à portée des films dans des cassettes vidéo. C'était très innovant. Mais pour autant, va, ça va être l'espèce qui va s'adapter le plus au changement qui va survivre. Darwin le disait lui-même. Et ces sociétés n'ont pas su s'adapter à temps au changement et aujourd'hui on n'en entend quasiment plus parler. C'est un moment donc historique parce que nous, nous sommes au bon moment, dans le bon endroit, avec la bonne entreprise. Mais qui sommes-nous Nous sommes un groupe de trois sociétés. DT Socialise, c'est une entreprise qui va être spécialisée dans le développement de nouvelles technologies. DT Circle, ça va être l'écosystème qui va contenir toutes ces nouvelles technologies. Et enfin, YouShare qui va être la marque dédiée à la distribution de ces technologies. Donc DT Socialise a avec une mission, celle de sauvegarder et de protéger la confidentialité de sa communauté. Mais surtout de redistribuer la richesse dérivant des opportunités liées à ces nouveaux marchés révolutionnaires. DT Circle, c'est l'écosystème qui va contenir toutes les technologies et les produits développés par DT Socialize et quelques exemples de produits développés. Le DTCon, qui est une crypto-monnaie. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, vous avez très certainement dû en entendre parler. C'est très à la mode, c'est un des marchés émergents du moment. Les tokens et enfin notre fameux blockchain phone, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ushare qui va être la société qui a l'exclusivité dans la distribution de ces nouvelles technologies et de l'écosystème DT Circle à travers le social profit marketing. Ushare c'est une société italienne qui est donc réglementée par la normative italienne de la loi 173 de 2005. Maintenant, je vous pose une question. Combien parmi vous utilisent Facebook, utilisent WhatsApp, écrivent des mails ou encore font des recherches avec Google Eh bien, je pense que la réponse à cette question... C'est tout le monde. Tout le monde utilise ces services aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi Parce qu'ils sont gratuits. Combien payez-vous pour ce service Eh bien, zéro euro. Alors, pouvez-vous m'expliquer tout simplement comment fait Facebook pour acquérir le 19 février 2014 WhatsApp pour 19 milliards de dollars Rien que ça. Comment fait-il Puisque nous ne payons pas pour accéder à ce service Comment font-ils pour nous donner l'accès gratuitement à ces services Eh bien, vu que nous ne payons pas, nous ne sommes pas leurs clients. En réalité, nous sommes leurs produits. Vous êtes-vous déjà fait cette réflexion Vous êtes-vous déjà posé la question « Pourquoi je ne paye pas pour utiliser Facebook, pour faire une recherche sur Google Pourquoi je ne paye pas pour utiliser une application comme WhatsApp ?» Eh bien, tout simplement parce que c'est vous qui allez leur faire gagner de l'argent, sans même apporter un seul centime. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible Eh bien grâce à l'énorme marché des big data. Je vais vous lancer une vidéo de 3 minutes qui va vous expliquer très simplement comment vous vous faites pour enrichir ces multinationales. Bon visionnage. Le pétrole de demain, la ressource la plus précieuse du 21e siècle, l'industrie la plus prolifère que personne n'aurait pu imaginer. La question à un trillion de dollars Dans l'esprit de tous, où se trouve le nouvel or noir Vous connaissez la réponse. Il est dans votre ordinateur. Ce sont vos données personnelles. Ce gisement d'informations va devenir la nouvelle révolution industrielle. Une industrie qui a déjà profondément modifié nos modes de vie. On l'appelle le « big data ». Vos données personnelles sont la boule de cristal du 21e siècle. Elles valent très cher, car ces données changent tout le temps. Le traitement massif et le stockage de données personnelles est utilisé dans tous les secteurs. Le commerce, les rencontres, la santé, les assurances, l'éducation, le sport et la politique. Aucune industrie n'est à l'abri. L'objectif est de traquer précisément le comportement des clients et connaître même nos plus petits désirs. Tout ça pourquoi Pour anticiper le futur pour deviner ce qui va se passer et influencer votre prochain achat. La réalité est que, à chacun de vos clics, vous êtes surveillé. Les données sont enregistrées et sont collectées sur qui nous sommes, qui nous connaissons, ce que nous achetons, où nous sommes, où nous avons été, où nous allons aller et plus encore. On l'a tous vécu en faisant nos courses en ligne. Un jour, je recherche une paire de chaussures sur un site marchand et dans les jours qui suivent, je reçois les offres promotionnelles sur le même type de chaussures dans ma boîte mail. Tous les sites surveillent vos déplacements grâce à des fichiers cachés qu'on appelle des « cookies ». Encore plus fort, grâce à ces cookies, des sites que je n'ai jamais visités me surveillent à distance. Et ce n'est pas très subtil. Un logiciel spécialisé me permet de les visualiser en temps réel. Alors que je me connecte sur le site d'information, je vois que d'autres sites m'observent. À peine connecté, j'ai été capable de reconnaître différents cybertrackers espionnant ma navigation. Au bout d'une heure, j'ai visité 17 sites, mais 272 autres m'ont espionné en toute légalité. Leur objectif Connaître mes goûts et mes habitudes pour essayer d'anticiper mes désirs. On appelle ça l'analyse prédictive, une mine d'or pour les géants de la consommation. Espionner ses consommateurs pour une pub toujours plus ciblée, toujours plus efficace, pour savoir ce que pensent vos clients, rien de tel que Facebook, Google+, Twitter ou les pages web créées par les marques. En cliquant dessus, on accepte de partager nos informations. Sur les réseaux, les opinions circulent et les entreprises observent. D'après l'un des journalistes web les plus réputés de la Silicon Valley, la plupart des internautes sont encore naïfs face au pouvoir des géants du net. Vous pouvez résumer cela en une phrase. Si vous utilisez un service gratuitement sur le net, alors c'est vous qui êtes le produit. Les géants du net utilisent vos données pour vous envoyer de la pub. Regardez Google et Facebook. Aujourd'hui, tous les opérateurs sont à la recherche de ces informations privées. Et ces informations privées valent bien plus que de l'or. Car une fois déposées gratuitement sur Internet, elles peuvent être vendues. Mais qui vend ces données sans ma permission Les grands groupes comme Twitter, Facebook, Google, mais aussi des sociétés moins connues, appelées Data Brokers, des courtiers en données. C'est un nouveau business, mais elles sont déjà une centaine aux états unis Chaque événement de votre vie a un prix. Votre âge, votre adresse, votre sexe, c'est le tarif de base, 0,007 dollars. Et les primes montent vite. Vous envisagez de vous marier Ça monte vous attendez un enfant Ça progresse encore Vous avez une maladie du cœur Vous envisagez de faire du sport pour maigrir Ça monte encore Vous changez de voiture De couleur de cheveux Votre point de vue politique Il monte encore Votre enfant change d'école ou part à l'université Ça continue à monter Vous voulez acheter un micro-ondes, une caméra, faire un voyage Encore et encore C'est un produit digital en constante évolution Incroyable, C'est bel et bien le nouvel or noir de cette planète. Chaque somme est faible, mais multiplié par des millions d'internautes, le montant est colossal. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que la valeur de ces données change constamment, car vos vies sont en constante évolution. Ce produit a aussi un grand avantage contrairement à ses prédécesseurs. Il est digital. Il voyage à la vitesse de la lumière, d'un bout à l'autre de la planète, en quelques millisecondes. D'après le Data Driven Marketing Institute et le Boston Consulting Group, le marché des données vaut déjà 315 milliards de dollars rien qu'en Europe. Ce chiffre sera multiplié par 3 en 2020. Presque un trillion de dollars. Une somme colossale. Et tout ça sans que vous touchiez le moindre centime. Vous l'avez donc compris, cette vidéo était très explicite. Le Big Data, c'est l'or noir de demain. Et pour autant, Google, Facebook, Amazon l'ont très très bien compris et raccoltent en masse nos données. À l'heure où je vous parle... Ces multinationales raccoltent en masse nos données et certainement les données de millions d'utilisateurs à travers le monde. Qui sait qui n'a pas un onglet ouvert avec Google ou tout simplement qui, juste après ce webinaire, va aller se ruer sur Facebook Moi le premier, parce qu'on en est tout simplement dépendant. Mais surtout, surtout, imaginez que ces multinationales nous reversent ne serait-ce qu'un tout petit pourcentage sur la revente de nos données. Eh bien, ça ferait de nous des personnes confortablement en termes économiques, confortable au niveau économique. Pour autant, ces multinationales gardent tout pour eux et ne nous reversent rien. Alors la situation actuelle, aujourd'hui, nos données, notre vie privée, eh bien, ils sont entièrement gérés par les grandes multinationales qui font des profits énormes en vendant cette vie privée, notre vie privée. Vous l'avez tous accepté quand vous avez tout simplement décidé d'utiliser Facebook, vous avez accepté une chose très simple, de confier vos données à Facebook. Et bien sûr, je parle de Facebook, mais ça va pour tout. Donc chaque fois que nous, on va accéder à Internet, eh bien on va laisser une trace de nos goûts, nos intérêts, nos besoins et nos préférences. Eh bien, DTCircle Circle est né pour changer tout cela. DTCircle, Circle ça va vous permettre de protéger votre vie privée, d'avoir la possibilité de choisir comment gérer vos données, mais également de commencer à gagner de leur valorisation comme le font Facebook, Google et tous ces géants dont on parle depuis le début de cette présentation. Mais comment accéder à ce monde Eh bien, c'est très simple. YouShare, je vous en ai parlé au début de la présentation, c'est la marque déjà la distribution des produits de tout DT Socialise, mais également en partage de tous les avantages de l'écosystème DT Circle. L'inscription est complètement gratuite. Donc si vous êtes soucieux de votre vie privée comme moi et que vous en avez marre de l'exposer au grand jour sur Internet, eh bien inscrivez-vous dès maintenant. C'est totalement gratuit. Et commencez également à gagner, si vous le souhaitez, de la valorisation de votre propre génération de données sur Internet, de data. Et maintenant, je vous pose une autre question. Imaginez que DT Socialist, DT Circle, YouShare vous, vous offre cette possibilité de gagner sur la vente de vos données et sur les données que vous aurez choisi vous-même de revendre pour vous faire un bénéfice. La question c'est, vous préférez de gagner seulement grâce à vos données ou bien aussi grâce à celles de toute la communauté de YouShare Je pense que la question est simple. Si on pourrait gagner sur la totalité des données de la communauté, ça serait beaucoup mieux. Mais la question c'est comment Comment ça va être possible Eh bien c'est très simple, grâce à deux technologies. La première ce sont les tokens qui pourraient s'apparenter à des actions. Mais attention, ce n'est pas une action. Un token c'est une part de technologie, c'est une part de ce géant projet. Et grâce au blockchain phone. Le blockchain phone, qu'est-ce que c'est je vais vous en parler juste après. Parlons d'abord des tokens. Les tokens, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement des parts d'un projet. Chaque grande marque, chaque société, vont émettre des tokens qui vont être comme des actions, des parts de ce projet. Chaque token pourra donc s'acheter. Je prends quelques exemples. Jaguar, Paris Saint-Germain, Telegram, ou encore Airbnb, voire même Disney, ont tout simplement émis des tokens pour vendre des parts de leur projet. Ils ne nous vendent pas donc des actions, mais ils vont partager avec nous un projet pour faire tout simplement une levée de fonds. Donc avec les tokens, ça va être tout l'écosystème d'IT Circle qui va être fractionné en 100 millions de pièces de tokens. Et 30% de ces tokens, donc 30 millions, vont être mis à la disposition des membres de notre communauté. Donc chaque token va représenter le système complexe de la génération et la validation de nos données. Et avec son travail, il vous donne le droit de recevoir une commission sur les données fournies. Donc en fait, les tokens, ils travaillent pour vous. Ce sont comme des algorithmes. Ils vous donnent le droit de participer à ce système simplement en les possédant. Simplement parce que vous possédez un token, vous avez le droit de participer à ce système donc plus vous avez de tokens, plus ils vont travailler pour vous et plus vous avez de revenus automatiques je vous prends un exemple indicatif imaginez que l'économie de Duty circle générée est de 900 millions d'euros Bon, parenthèse c'est pas si indicatif que ça parce que si vous avez tout simplement compris l'énormité du marché du big data en termes de génération de bénéfices et de chiffre d'affaires dans la vidéo précédente, eh bien 900 millions, ça ne représenterait même pas 1% de cet énorme marché. Donc, ce n'est pas si indicatif que ça finalement. 900 millions d'euros de bénéfices d'économie générés dans DT Circle. Divisé par les 100 millions de tokens que DT Circle a émis, ça fait un reversement de 9 euros par token. Donc maintenant, imaginez que vous, vous êtes propriétaire de 1000 tokens. La société va donc vous reverser 9000 euros, tout simplement parce que vous avez acheté au départ, au lancement du projet, 1000 tokens. Maintenant, imaginez que vous êtes tout simplement propriétaire de 5000 tokens. Eh bien, la société vous reversera dans cet exemple indicatif 45 000 euros. Imaginez que vous êtes maintenant propriétaire de 10 000 tokens. La société vous reversera 90 000 euros par an c'est quand même assez intéressant mais aujourd'hui quel est le prix d'un token il faut savoir que bientôt sa valeur grandira énormément et elle a déjà grandi énormément mais nous nous sommes les précurseurs et aujourd'hui il est encore temps d'acquérir un token à un prix raisonnable on a le but de développer rapidement toute la communauté d'Ut-Circle afin de conquérir le marché mondial. Voilà pourquoi aujourd'hui le prix du token est seulement de 5,10€ l'unité. 5,10€ l'unité. Savez-vous qu'il y a un an et demi, le token était à 1 euro. Il a déjà pris 5 fois plus de valeur. Sachant que le token, comme une action, vous allez pouvoir le revendre à tout moment, à partir du moment où il sera coté sur les exchanges. Donc c'est-à-dire que concrètement, entre les personnes, il y a un an et demi qui ont été visionnaires, qui ont acheté ce token à 1€, euro, ils ont déjà fait plus de 500 de bénéfices s'ils souhaiteraient le revendre plus tard. Mais pourquoi revendre quelque chose qui pourrait tous les ans vous rapporter de l'argent Maintenant, les tokens, c'est pas la seule méthode pour gagner de l'argent. Imaginez avoir un smartphone complètement crypté et donc sécurisé qui vous paye directement chaque fois que vous allez générer des données. Ce ne serait pas énorme. C'est-à-dire que, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez être payé pour ce que vous faites déjà au quotidien avec, sm avec votre smartphone. Pour autant, j'imagine que vous n'êtes pas payé à l'heure actuelle où je vous parle. Imaginez avoir un smartphone cette fois-ci qui vous paye à chaque fois que vous allez vis visionner une vidéo sur YouTube, à chaque fois que vous allez parler avec vos proches sur WhatsApp, Messenger ou même Mettre un j'aime sur une publication Facebook. Vous trouvez que c'est intéressant, non Eh bien, aujourd'hui en exclusivité, vous avez la possibilité de réserver en plus de vos tokens, votre blockchain phone. Nous sommes les premiers, les précurseurs en termes de technologie à avoir tout simplement inventé le blockchain phone. C'est énorme aujourd'hui. C'est énorme parce que, tout le monde utilise son smartphone au quotidien dans des intensités différentes. Mais imaginez être payé à chaque fois que vous allez utiliser votre smartphone. C'est énorme. Donc, comment obtenir tes tokens, ton smartphone Eh bien, grâce au u Tout part d'une u Par exemple, une u de 100 euros te permet d'acquérir 19 tokens. C'est-à-dire qu'un token aujourd'hui coûte 5,10 euros. Donc, pour 100 euros, tu peux en, en, en acheter. Pour 19. Une carte de 500 va te permettre d'en prendre 98 et ainsi de suite. Euh, la Yu card de 12 000 qui est la plus intéressante te permet d'avoir 2352 tokens. Rappelez-vous, plus vous avez de tokens, plus il travaille pour vous et plus vous générez de revenus automatiques. Les Yu cards qui sont en promotion. Alors, c'est marqué jusqu'au 16 novembre 2020, mais sachez qu'au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes le 30 novembre 2020 et c'est encore d'actualité. Donc, quels sont ces u cards en promotion Les u de 3 000, et 12 000 euros sont en promotion. Avec la u de 3 000 euros, vous allez pouvoir accéder à une autre de nos technologies axées sur le secteur bancaire qui vous offre donc un compte bancaire DT Circle Custody. C'est-à-dire que c'est un compte bancaire Trust qui vous offre un degré d'anonymat beaucoup plus élevé qu'un compte standard. Et vous allez pouvoir avoir votre Mastercard Gold standard avec un plafond de 2500 euros de dépenses par mois les u cards de 6000 et 12000 en plus des excellents bonus qu'on vous offre c'est à dire que vous payez par exemple 6000 euros NewCard mais en réalité vous pourrez acheter pour 7000 euros 80 de token pareil pour la u card de 12000 vous payez 12000 imaginez vous avez 14400 euros de crédit pour acheter votre token donc votre token en réalité, grâce à ce bonus, c'est comme si vous allez l'acheter à 3,92 au mieux de 5,10. Est-ce que c'est pas génial Profitez-en parce que cette promotion ne sera pas d'actualité demain après-demain. C'est maintenant ou jamais. Et ces u -Card de 6000 et 12000 vous offrent également l'accès forcément à la technologie bancaire Circle Custody. Cette fois-ci avec une Mastercard Gold, un plafond à 10 000 euros de dépenses par mois mais également nous avons les UCAR Long longdon project alors pourquoi longdon project eh bien tout simplement parce que la société DT socialise se cote en bourse très prochainement on a déjà un advisor du longdon stock exchange la bourse de londres qui nous a contacté pour faire notre entrée en bourse grâce à ces youcard longdon project en plus de tous les avantages que vous venez de voir précédemment vous allez avoir la possibilité une semaine voire deux semaines avant l'introduction en bourse, de décider si vous le souhaitez, de convertir toute une partie de vos tokens en nouvelles actions à un prix nominal. Un prix nominal, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que c'est une action que vous allez payer moins cher qu'au moment de son introduction. Au moment de l'introduction de la société en bourse, l'action vaudra peut-être 10 euros et vous vous aurez eu la chance de l'acquérir pour 5 euros. C'est-à-dire que vous prenez un bénéfice quasi de 100%, sans risque, avant même l'introduction ce n'est pas énorme et ça c'est seulement pour les pionniers qui ont accepté tout simplement d'investir ou plutôt d'acquérir tout simplement un token ou deux tokens ou trois tokens ou dix tokens ou cent tokens donc les cartes long project sont à mon sens les plus intéressants mais attention les tokens ne sont pas infinis rappelez-vous 30 millions en ont été émis sur 100 millions et ça fait déjà un an et demi. Aujourd'hui, on en est vers la fin. Malheureusement, il n'y en reste plus beaucoup. Et leur prix augmente constamment. En janvier 2019, je vous le disais, un token valait 1 euro. Aujourd'hui, un token vaut 5,10 euros. Il faut que vous compreniez que aujourd'hui, nous sommes la première et seule entreprise au monde qui va vous offrir un Des outils révolutionnaires et hyper technologiques en avant-première mondiale la possibilité de créer des revenus mensuels supplémentaires, mais également un flux de revenus automatiques pour l'avenir. Donc n'hésitez pas, contactez tout de suite la personne qui vous a invité à ce webinaire. Enregistrez-vous gratuitement, c'est gratuit à YouShare, et profitez de la promotion pour choisir votre YouCard. Et surtout, invitez tout de suite vos amis au prochain webinaire pour leur faire profiter de cette opportunité. Merveilleuse. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bienvenue dans notre grande communauté YouShare et bon succès à vous.